Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, on va aborder trois points assez rapidement. Donc, euh, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Donc, tout d'abord, le premier point, les ingés sup est dans le phosphore numéro 499 à la page numéro 10. Et un article sur les histoires d'un PSI, Emmerich l'étudiant, les ingés sup et Kinori. Donc, voilà, sur cette page numéro 10 euh, du numéro 499 de phosphore, vous avez un article dessus. Donc, si vous voulez un peu plus de détails, n'hésitez pas à aller sur le Instagram. Il est disponible en description vous verrez un peu plus comment est formée la page etc j'ai mis une photo dans la semaine donc déjà merci beaucoup à phosphore ça fait plaisir d'être dans un magazine que je pouvais lire parfois au collège ou au début de lycée donc euh, voilà ça fait une étape de plus c'est un projet de plus de de rempli ça fait très très plaisir donc euh, Claire bien sûr a arrêté les vidéos pour les nouveaux qui seraient arrivés grâce à ça ou pour ceux qui se posaient la question vu qu'on la voit dans le magazine Claire m'a dit officiellement qu'elle a arrêté les vidéos donc bien sûr ça fait un an et demi qu'elle en fait plus mais voilà donc c'est pour que vous soyez au courant que vous soyez pas là Quand c'est que Claire revient et tout et je vous dis ouais je sais pas trop je sais pas trop finalement reviendra pas donc voilà peut-être un jour elle reviendra dans des vidéos comme ça de manière ponctuelle mais euh, elle publiera plus de contenu sur la chaîne ensuite le deuxième point c'est l'écriture du livre donc pour l'écriture du livre euh, ça avance bien semaine prochaine normalement j'ai terminé c'est à dire euh, j'aurais fini la relecture avec ma prof de français que je remercie encore de s'être investi dans le projet j'aurais reçu les dernières illustrations qui me manquent pour le livre et après ça part à l'éditeur donc bien sûr il me refera un retour sur ce qu'il faut améliorer mais ça va être le dernier ping pong entre guillemets dans le sens il va me faire un renvoi je vais corriger ce qu'il va me dire je vais lui renvoyer et si ça nous va et eh ben il va faire la mise en page et une fois qu'il aura fait la mise en page ça part à la production et il y aura 1000 exemplaires d'imprimés. Il sera disponible dans toutes les FNAC et librairies de France pour mai-juin 2021. Donc, dès que j'ai des nouvelles et dès que je peux vous en parler, bien sûr, je vous fais des vidéos où je vous en parle. Mais voilà, donc je vous donne des petites infos pour vous parler de l'avancée de ce projet encore. Et c'est encore un très beau projet. J'ai très hâte qu'il sorte en librairie et que vous puissiez voir par vous-même ce que ça peut donner. Et enfin, donc là j'ai fait le point sur ce premier point, sur le deuxième. Et le dernier point, oui, déjà j'espère que vous allez bien, bien sûr, comme d'habitude. On est en période de Noël, il reste une semaine avec les avant les vacances, donc je sais que c'est pas la période la plus facile, mais j'espère que ça va bien quand même pour vous. Je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que je suis pas mal, bah comme vous le voyez derrière, j'ai pas mal d'exams à préparer, et l'écriture du livre prend pas mal de temps, donc j'ai très peu de temps libre pour penser à des vidéos en tournée de nouvelles. Mais sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous avez des projets personnels peu importe ce que ça peut être, que, soyez, que ce soit vous lancer sur YouTube, que ce soit, peu importe de la musique ou des projets qui sont à côté des études, et bah, ayez confiance en vous et lancez-vous peu importe ce que peuvent vous dire les gens autour. Euh, je me suis rendu compte de ça parce que parfois vous pouvez sortir des projets et avoir des, des haters, entre guillemets, hein, qui, des gens qui vont pas approuver ce que vous faites ou qui vont... Le regard des autres va beaucoup compter, c'est-à-dire que vous allez vous dire « Ah mince, si les gens disent qu'il faut pas faire, ça veut dire qu'il faut pas faire... » Non, moi ce que je vous dis, c'est que personnellement, le regard extérieur des gens qui n'aiment pas le travail que je peux faire, parfois sur euh, certains projets, peu importe lequel ça peut être, je m'en fiche totalement. <rire> je suis désolé pour eux, mais les haters... Euh, ça me fasse là, et vraiment foncez, réaliser vos rêves et réaliser vos projets. Je trouve que c'est vraiment un message important que je voulais vous délivrer parce que en ce moment, avec certains projets, il peut y avoir des gens qui sont un peu, bon on va dire, qui réagissent aux projets, genre « oh, ils font des projets payants » ou « oh, c'est payant », etc., mais je veux juste vous dire que personnellement, euh, si jamais il y a des haters qui regardent la vidéo, euh, ça me passe au-dessus, je m'en fiche et je vous aime. Vous êtes dans mon cœur quand même. Et cette chaîne, c'est ça, c'est paix et amour, soyez heureux. Donc voilà, donc euh, vraiment, je vous souhaite à tous de passer une très bonne dernière semaine. Bon courage C'est le dernier rush après ces deux semaines de vacances. Et espérons que 2021 se passera mieux que 2020 parce que je m'étais dit en 2019, ouais, 2020, ça va être une super année, je sais pas pourquoi, je le sens bien, pire année ever. Donc bon, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, croyez en vos rêves et à très vite. Ciao tout le monde